Hey, hey. Si tu ne te sens pas en harmonie avec tes émotions, dans ce cas-là, la thérapie MDR pourrait être utile pour toi. Dans cette vidéo, tu verras en quoi elle consiste et quels sont ses bénéfices pour ton cerveau. Moi, c'est Juliana, psychologue cognitiviste, et ma passion est de partager des idées scientifiquement testées sur le cerveau et qui aident à vivre en harmonie avec tes émotions. Du coup, je te dis bienvenue sur la chaîne YouTube dans les cerveaux d'une psy. Umdare est une approche psychothérapeutique inventée en 1987 par une psychologue américaine Francine Shapiro. Elle permet de traiter l'état de stress post-traumatique. Et si tu ne sais pas ce que ça veut dire ESPT, alors regarde une super vidéo faite par la chaîne PsychoQuack sur ces sujets. Et si là tu t'es dit euh, « Mais je ne suis pas traumatisée » Alors sache que pas besoin de vivre un accident de voiture ou une agression sexuelle pour l'être. C'est ce qu'on appelle en psychologie le traumatisme avec le grand T. Chaque situation où tu as vécu un grand sentiment d'impuissance, par exemple quand tu t'es humilié dans l'enfance, ou tu as déménagé au CM2 en perdant tes amis, ou peut-être que tu étais témoin des violentes disputes de tes parents. Tout ça fait partie de petit t, qui en s'accumulant, forment un grand T. Et ces derniers pourraient causer à l'âge adulte sociale, de l'anxiété sociale, l'apport de l'engagement, une difficulté à faire confiance, etc. Mais heureusement, EMDR peut agir sur toutes ces choses. Mais tu dois te demander, ça veut dire quoi toutes ces lettres EMDR est une abréviation de l'anglais qui signifie Eye movement, desensitization and reprocessing Oui, c'est bien de parler anglais, mais est-ce que tu peux dire de manière un peu plus claire En français, MDR se traduit par euh, Mouvement oculaire, désensibilisation et retraitement de l'information et, et je sais que c'est pas plus compréhensif, mais reste avec moi et tu verras mieux dans quelques instants Du coup, pour comprendre les principes de MDR et surtout pourquoi on utilise les moments oculaires Je te propose de faire déjà un point sur comment marche notre cerveau en temps normal et après, ce qui se passe quand tu reçois un choc émotionnel. Euh, comme ça, tu verras que ce n'est pas une thérapie de woudou-woudou, mais elle a un réel impact positif sur tes neurones. Ah et si ma courte vidéo ne ressaisit pas ta curiosité, alors je t'invite à jeter un coup d'œil sur le site Neuropsytech, où tu peux trouver plein d'ouvrages pour approfondir le sujet. Pour les professionnels de santé, je recommande en particulier les livres pratiques de la psychothérapie MDR, qui constitue la bible pour bien utiliser cet outil. Et sinon, l'ouvrage « Guérir de son passé avec l'homme d'air et des outils d'auto-soin » est un livre intéressant pour développer et renforcer de manière autonome tes ressources internes. Sachant que le Neuropsytech est un très bon site de référencement, qui regroupe presque 80 livres dans le domaine de la neuropsychologie. Du coup, si tu es intéressé par les cerveaux et psychos, alors euh, Neuropsytech est super pour enrichir ta bibliothèque. Il permet d'économiser ton temps et ton énergie pour trouver le livre que tu cherches, car euh, tout est bien organisé par l'âge, la pathologie ou les thèmes qui t'intéressent. Je te laisse les liens dans la barre d'information si tu souhaites consulter les ouvrages disponibles. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour comprendre le fonctionnement de MDR, voyons déjà comment marche ton cerveau en temps normal. Il faut savoir que tout le monde possède un mécanisme qu'on appelle en psychologie traitement adaptatif de l'information. C'est ta capacité à faire des liens au niveau mental entre tes expériences et tes connaissances pour chercher des solutions face aux problèmes que tu rencontres, ce qui te permet de t'adapter et d'avancer de manière efficace dans ta vie. De manière simple, c'est ta capacité à te dire ah, « Ok, il y a ce merdier qui m'arrive, hein, mais comment je fais pour le neutraliser Et qu'est-ce que je peux apprendre de positif pour l'avenir ?» Tu fais appel à cette capacité chaque jour, mais aussi la nuit. En fait, ton cerveau trie ou digère pendant le sommeil tout ce que tu as enregistré dans la journée. Et ces trioménages s'effectuent pendant la phase du sommeil appelée paradoxale, quand tu fais des rêves. Et pendant cette phase, tes yeux bougent de gauche à droite, ce qui d'après la recherche permet à l'information de circuler de manière fluide entre les deux hémisphères pour qu'elle trouve sa juste place. Et notamment, on sait que pour que tu te réveilles la tête reposée avec des bonnes idées, il faut qu'il y ait deux choses qui se passent dans ton cerveau la nuit. Premièrement, il faut que l'intensité émotionnelle de ce que tu as vécu diminue, c'est-à-dire que les amygdales soient moins activées. Et cela amène la deuxième chose qui fait que ton cerveau peut maintenant transférer cette information dans la mémoire à long terme pour libérer de la place pour de nouvelles idées, informations, pensées qui vont arriver le lendemain. Cette deuxième chose s'effectue entre le nérocortex et l'hypothalamus grâce à un mécanisme neurochimique appelé processus acétylcholinergique. Et c'est lui qui te permet de tirer des bonnes conclusions de tes expériences et de chercher des solutions face au problème. Maintenant tu sais pourquoi l'expression « la nuit porte conseil » a une réalité concrète au niveau neurologique. Et maintenant, voyons ce qui se passe avec ton cerveau si tu vis un événement traumatique. Quand tu vis une situation où tu subis les choses, quand tu ne peux pas fuir ou te battre, bref, quand tu te sens impuissant, maintenant bah ton cerveau se trouve submergé par une trop grande quantité d'informations pour lesquelles il n'arrive pas à trouver de solution ou à ranger correctement. Imagine, c'est comme sur le tapis roulant de l'aéroport là où tu reçois les bagages. Au lieu que chaque valise soit déposée l'une après l'autre, avec un espace suffisant pour pouvoir l'attraper, bah, trop de valises sont jetées d'un seul coup. Du coup, ça crée un bouchon, voire enfin un chaos total. Du coup, pour remédier un peu à ces bouchons, l'information sensorielle d'événement traumatique va être coupé en morceaux pour que, tant bien que mal, elle puisse trouver sa place. Plus précisément, le cerveau va enregistrer les éléments morcelés de la situation, comme par exemple les bruits des hypnotiques ou une image des sourcils froncés d'un prof. Et t'imagines bien que ces puzzle dispersé d'informations va être difficile d'assembler et déranger par ton cerveau la nuit. Et d'après les recherches, après avoir vécu un événement traumatique, du fait de ce bouchon émotionnel et sensoriel qui a mis le bordel dans ton cerveau, bah les moments oculaires se trouvent perturbés. Et du coup, la personne reste bloquée sur l'événement. Au niveau neurologique, ces bouchons, ou euh, si tu as un court circuit, affectent négativement le processus acetylcholinergique dont je t'ai parlé tout à l'heure. Du coup, ça fait que le néocortex et le pothalamus n'arrivent plus à communiquer correctement, et les amygdales restent suractivées. Du coup, ça fait que tu te réveilles... Toujours perturbé émotionnellement, les mêmes sensations corporelles désagréables se réveillent quand tu répenses à la situation. Tu as des pensées négatives sur toi, sur ton futur, et t'imagines bien que dans cette situation, c'est compliqué de voir qu'est-ce que tu peux tirer des positifs de cette expérience. En gros, avec tout ça, tu peux devenir anxieux, déprimé et découragé. Mais heureusement, humder intervient à ce niveaux et elle peut booster tes capacités de résilience qui ont été figées grâce ou à cause de ces courts-circuits. Petite parenthèse, vu que la vidéo est déjà un peu plus longue que d'habitude, euh, courage pour le montage, où il y en a, euh, bah, je ne vais pas m'attarder pour expliquer comment se déroule euh, la séance de MDR, euh, mais si tu veux l'apprendre, bah, signale-moi dans les commentaires et je vais peut-être faire une vidéo prochainement sur ces sujets. Euh, maintenant, je vais t'expliquer comment MDR change ce qui se passe dans ton cerveau traumatisé. Et bien sûr, quels sont ses bénéfices sur tes neurones. Les études montrent que le moment oculaire bilatéral ralentisse les rythmes cardiaques, et diminue la conductance de la peau sachant que moins le niveau de stress est élevé et moins la conductance de la peau est grande cette partie correspond dans l'abréviation à la désensibilisation tu arrives petit à petit à penser à l'événement sans qu'il te provoque un tsunami émotionnel. La relaxation ainsi générée active le système parasympathique, qui a pour neurotransmetteur acétylcholine Et c'est lui qui permet le processus d'assimilation du souvenir ou de la digestion du trauma. Parce que quand les deux hémisphères cérébrales sont activés de manière simultanée et que l'information peut circuler de manière libre parce qu'il y a moins de perturbations émotionnelles, bah ça fait que ça permet de faire des liens entre les réseaux des mémoires qui sont liées au traumatisme et d'autres réseaux de mémoire dans ton cerveau qui sont associés à des expériences positives où se trouvent tes ressources, tes forces et des solutions que tu peux t'apporter. Du coup, cette partie dans d'appréhension correspond au retraitement de l'information. Mais tu dois te dire Oui, mais ça change rien par rapport au fait que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Et oui, on n'oublie pas ce qui s'est passé avec MDR. Et on ne développe pas une pensée magique que tout s'est bien passé. MDR permet juste de faire un autre apprentissage émotionnel sur ce qui s'est produit. Et il te permet de porter un autre regard sur le trauma, mais aussi d'échanger ta façon de te percevoir et de voir en quoi cette expérience t'a enrichi. Et pour finir, je recommande vivement euh, la page Instagram d'une de mes collègues et une praticienne d'air, Catherine Lapsi qui fait régulièrement des posts sur le thème de traumatisme, de la résilience, de la thérapie MDR. Les informations qu'elle partage sont très intéressantes et très riches. Moi, j'apprends toujours des nouvelles choses pour moi et pour ma pratique. Du coup, comme d'habitude, toutes les informations sont dans la barre d'informations. Et maintenant, j'aimerais connaître ton avis sur le sujet. As-tu déjà entendu parler de MDR ou peut-être tu as même eu l'occasion de le tester. Partage ton expérience dans les commentaires, parce que ton expérience peut être très utile pour les gens qui regardent cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à me poser des questions si tu as besoin des précisions sur quoi que ce soit concernant MDR, euh, parce que ton, euh, ton retour est très bénéfique pour moi, il me permet de m'améliorer et d'apporter des, des informations de meilleure qualité. J'arrive plus à parler à la fin de tournage ha On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo, et en attendant, je te souhaite de continuer à viser les progrès, et pas la perfection. À très bientôt. Ciao, ciao